Coucou YouTube Une rencontre incroyable Si on fait top 1, je lui offre un ordinateur. Le mec est en or, je, je sais pas quoi vous dire d'autre. Regardez la vidéo, likez, commentez. Des bisous. Et abonnez-vous Allô, Schmitt Allô, allô Eh bien, on va au l'hôpital. Ouais, tu parles français Ouais, ça m'arrive. Ok, bah c'est parfait, alors. Voilà où t'as pingé, hein. J'arrive. Oui, bonsoir madame, c'est possible d'avoir le rayon textile s'il vous plaît madame. Merci, merci à vous aussi, au revoir. Attention, il y en a un derrière toi. Tu les tu les il y en a un qui craque, ils vont me tuer. Allez ah, les bâtards. Les frérots, il s'est passé quoi votre... Oh Schmitt Schmitt On va attendre qu'il revienne Non je me calmerai pas les gars J'attends que Schmitt revienne Schmitt Schmitt si tu déconnectes je te retrouverai Mais non Why dude why qu Quoi lui aussi il a pris une porte cet enculé. On se en Schmitt, parle-moi. Je vais pas m'énerver, promis Schmitt. Y'a cool le mate. Bah ouais, c'est sûr il parle pas. Putain ça sort d'où ça dans ton cul. Je suis perplexe, chat. Ah, oh, Schmitt. Schmitt. Schmitt. Schmitt. Il est, avec, il est avec sa pute là. Du rayon textile. Oui, bonsoir madame. C'est possible d'avoir le rayon textile, s'il vous plaît, madame pense qu'à elle depuis plusieurs jours il pense qu'à elle ça me rend fou moi j'ai envie qu'il existe pour moi quoi qui a parlé ah, ah Je suis revenu là Schmitt t'es là, Schmitt, là Ouais ouais ça y est je suis là désolé voilà T'inquiète t'inquiète Oh c'est l'autre pute du textile qui t'a cassé les couilles ah, hein. tu, tu... Ouais ouais je te jure <rire> Comme tu dis exactement <rire> Ah elle m'a rendu fou T'inquiète ah, ouais, t'inquiète je suis là Il, il pensait que j'allais parler de sa femme Et ou quoi ça va tu débrouilles bien hein Ah merci le sang Ah ouais bah, T'as vu je suis pas aussi bon que toi Mais ça va je me débrouille un peu Il y a quelques heures de connexion ah ouais Ouais ouais ça va. Ah, tu vois, mais... Je me débrouille pas autant que toi, là, là, là, là tu joues comme un geek là. Allez ah, t'inquiète eh, mec, euh... moi je bouffe des câbles USB. Attends, je vais chercher là là. Mais avec les cartes mères c'est daronne Ah ouais. Hein. Moi j'ai une Xbox t'as vu et j'arrive pas... Bah c'est normal t'as une Xbox. Ah non, mais t'as tout dit, t'as une Xbox. Je te jure. C'est pas Nordji quoi, tu vois. Ah, bah c'est il y'avait un gilet qui traînait ici tout à l'heure, ouais, voilà, il est là. Tu t'es mis bien là. Ouais, c'est bon là, y'a tout ce qu'il faut là. gilet, il 38 ans. 38 ans, je mets. Chat, pariez sur l'âge. Celui qui trouve le bon âge, je offre un en sub. Allez, je suis derrière avec toi. Vas-y, ma poule. Vas-y, on va ton largage ou Bah, pfff... Ah ouais, c'est dans une minute Pareil. Ouais. Oh, il nous faut juste 100 balles pour qu'on puisse se lâcher. On essaie de faire un truc euh, ouais, rapide. Est Attends, il peut-être ici, là, y a. Ah non, il y a rien. Vas-y, on va essayer de trouver. Vas-y. Voilà, dans les caisses, ça a été fait par les autres. pendant. Garré hein. Ouais, il y en a Non, non, non, il avait pas. Ah, là-bas, t'as vu Ah oui. T'as quel âge, toi, frérot Moi, bah, j'ai 40. Et toi à euh, 29 29 Ah oh, ben Ça moi encore Ah ouais ouais <rire> ah, je... je bande encore hein Ah bah heureusement hein Et toi 40 ah, il pio, les batch. ah ils sont plusieurs Moi j'ai 40 ouais ah, la menace à s'approcher de moi là Non tranquille tranquille Ah non peut-être pas tranquille ah, C'est moi qui va vers eux Ouais C'est moi qui va vers eux alors Je les vois, ouais, au camion bon, Je les vois Ah putain Elle est pas rechargée ce bâtard. Il est là hein. la Il y a une autre équipe frérot Ah ouais, je l'ai signalé Pour l'instant je vois que lui Il y a un camion qui vient de passer Il est encore derrière le camion Il est, il est derrière, pas derrière le camion Il est derrière la rambarde, derrière la rambarde. Comment il sait que je suis là Hey, Stream hacker. <rire> Prenez-moi un, prenez un clip, les gars Merci, merci poulet Ah, t'es généreux sur ce coup-là Ah, là, là il fallait... tu joues à quoi Tu joues avec la, la, la, la Play ou avec l'ordi Non, l'ordi, gros hein. Moi, c'est l'ordi ah, que je kiffe alors, ouais. Et tu joues avec une manette ou avec le clavier Non, je suis un homme, clavier le clavier hein, bah, Ah ouais Les euh, ouais, bon, ouais, petits alors... ils arrivent à jouer avec le clavier mais moi j'y arrive pas hein. Ah mais c'est des hommes Ah ouais Même <rire> <Non, mais rire> le petit, a, le dernier, il a 8 ans et il joue avec le clavier Putain mais tu vois Et toi qu'est-ce que t'attends Bah déjà il faut un ordinateur, moi j'ai un iMac et je pense pas que je peux pouvoir jouer dessus Ah non c'est la galère, t'es fou Pas, pas via ah, Mac, euh, hein. non non non Et si j'ai un ordinateur je voudrais bien avoir un, un pet d'ordi là tu vois Une grosse tour là Ouais je vois ce que tu veux dire Ouais, ah, tu vois un truc avec euh, plein d'aérateurs là pour refroidir le machin là. Ouais, une grosse carte graphique là-dedans. Un, un processeur qui fait tourner une Laguna était bien. Je te jure. Elle bien, j'ai pas beaucoup de munitions. J'ai que 4 en, en sniper, j'en ai, mais pas. En... Un mec devant ah, un ici, Ouais, je l'ai vu, on le fait. Ah, on le fume, gros. Il est dedans là. Elle est derrière. Elle est derrière, hop. C'est le stream hacker. Il oui, a ouvert Ah ça me tire dessus là. Tu l'as eu ou pas Non il est toujours de, dans le wagon. On peut pas y aller, il y a une frappe. Ouais, allez sur je l'ai terminé. Ah non, c'est intéressant Y'avait un autre qui me tirait dessus, hein, je sais pas d'où Mais y'avait quelqu'un d'autre qui me tirait dessus de la balle hein. Ok ok D'ici là je crois Vas-y je regarde, je suis avec toi Ah t'as vu y a un camion qui arrive Ah ouais bah je crois que c'est lui Je là. le kiffe de ouf, il est trop gentil les gars Elle va prendre peut-être la couronne Les gars Ah oh, Schmidt. Ouais je suis là, je suis derrière toi On fait top 1 ensemble frérot, je te prends une tour On fait quoi On fait un top 1 ensemble, je t'achète une tour Arrête Je te jure. Vas-y hein. Vas-y ça part. Allez parti le camion. Tu regardes YouTube ou Twitch un peu YouTube Ah c'est qui qui me tire dessus là Oh là là là là là là ça tire. Hein. Ils sont ronds ces bâtards. Ah ils sont là bas je les vois. Allez les gars ça part. Il est là il est là. Ah! Tu tires avec quoi là? Moi ouais, j'ai la. HDR? C'est max et l'HDR, ouais. ouais ça, ça fait 15 ans on a arrêté de tirer à l'HDR. Avec... Ouais, mais moi ce que j'aime bien à l'HDR c'est que tu peux faire euh, des, grandes, des grandes portées. Ah, et... des grandes je... distances. Hein. Ouais, des grandes distances. Et c'est en mode pillage en effet, hein, des heures en pillage en HDR. Ça veut dire, ça va, je me débrouille bien en HDR. Putain, c'est une Micheline de 40 ans. Oh, regarde le camion, il revient dans notre dos. Ah oui, on va nous écraser ce matin. Non t'inquiète Attends je vais lui contourner... Fous-lui une, une prune avec ton HDR là Là HDR HDR PUF Ouais ouais Ah il a disparu de ma vision, je le vois plus C'est pas grave Tango, on se rabat vers la prime Fous-lui ah une prune 800 mètres on s'en fout c'est l'HDR t'as raison Ah. Putain, j'ai cru que c'était lui. Quoi T'as touché Le camion Ou lui Ouais, bah ouais, non, le camion. Mais des fois, euh, c'est rare où je mets des têtes moi dans les camions comme ça là. Tiens, va tu J'en ai fait 2-3 quoi, depuis que je joue. Hein. File-moi 1000 balles et viens, on va t'acheter une Autoréa là-bas. Ah ouais, tiens. Ah, tu m'as tout filé. Ouais, ça va plus vite. Tu m'as pris pour une Tums. <rire> <rire> Ah ça arrête ça oh, arrête A droite, arrête. à droite, ça a tiré, t'as vu sont... Ah non Mec, par ici, il y a du monde On se fait quoi Là, non. Okay. Viens, on se fait là-dedans Ah mais on a des mecs sur nous, frérot là, Viens, viens, suis-moi on, ah ouais on, on doit buter d'avoir les mecs de droite ça, Ok ah, Il est mort T'en est... as eu un, là, déjà, ouais il est où, Ah c'est toi qui l'as fumé Non, non Ah mais regarde est sûr on est... Viens, regarde, ils sont deux dans ce C'est là Ouais, ils sont deux dans cette maison Cache-toi, cache-toi, ma cache-toi, cache- Y'en a un il est venu chez toi t'as vu Ouais euh... Ah. Il est là. Hein. Il m'a flashé ce bâtard, je pouvais, je pouvais plus bouger. Ouais j'allais être euh, t'inquiète ma poule. J'ai cru que ça allait s'arrêter là les gars. Il y a son pote aussi, hein. tu l'as eu son pote J'ai tué tout le monde ma poule. Du coup, tu viens d'où un il peu Elle avait Ouais, elle avait un petit peu. Moi je suis de Paris. Ah, c'est cool. Et toi Ça fait... euh, Là, je suis à Montpellier en ce moment. Montpellier Ah ouais, bien. J'ai ouais, été l'année prochaine, l'année dernière à Montpellier. Mais non, t'as bien aimé Ouais, franchement, j'étais au bord de la plage, je suis resté trois jours. J'ai pris un, un petit. En plus, au mois de septembre, hein. j'ai pris un petit appartement juste en face de la mer. cest à dire que t'allais plier dans le sable, quoi. Ah oh, c'était bien, quoi. Franchement, j'ai kiffé. J'ai loué une voiture, j'ai pris le TGV là, où il à 13 balles. J'arrivais là-bas, j'avais une petite Twingo qui m'attendait Puis voilà, un petit hôtel et je l'ai fait tout seul, Voilà, je me l'ai décompressé à la marre de Paris T'as raison, roi du monde mec Ah ouais grave Il est trop cool les gars J'aime bien, j'aime bien Montpellier Eh hey, dis-moi... Tu... Ah bah ça c'est le ouais. mieux hein. c'est le mieux Et tu, tu, regardes, mieux. tu regardes YouTube ou Twitch vois un peu ou pas Euh... Le... J'ai pas, regard... pas compris YouTube, ouais je regarde, mais je regarde quoi sur YouTube Non non non Twitch, tu connais Twitch Non non, je connais pas. C'est quoi C'est une série Non, même pas. C'est euh, comme YouTube mais en live en gros. Tu euh, tu tu c'est quelqu'un qui joue en direct et tu le vois jouer. Ah non non non, j'ai jamais vu ça non. Mais je connais. Je regarde beaucoup les trucs sur Warzone. Là, tu vois Je m'intéresse comment, comment voir comment qui joue et tout. Tu vois Tu regardes qui bah, l'autre là, celui qui. Le, le gros là, celui qui fait tout le temps des vidéos là sur les. il explique bien là, tu vois. Ah, J'espère ah, ah, que tu ne pas Skyros. Euh, il a une tête d'arabe, je sais pas si c'est lui ou pas, mais il est un peu gros là. Tu oh. vois Je sais pas si tu vois c'est qui, il y a une moustache. Attends, je vais regarder, je vais te dire ça tout de suite. Attends. Oh, moi je vais. Les... <rire> Dans quelle situation je me retrouve moi à chaque fois putain, c'est la merde ouais, y y'a l'autre là, comment il s'appelle Nouveau record de qui Non, du haut... Ah y'a pas marqué son prénom. Ah Si peut-être tu vas aller dans sa page. Ta page elle s'appelle Skyrose ouais c'est ça, Skyrose. Ah ouais il y a autre, Ah ce chien ouais Ah ouais, je l'aime bien, il est gentil, il est gentil. Après y'en a un autre, y'a lui là là, comment il s'appelle Lui c'est le... Mabzoul Mabzoul hein, c'est ça. <rire> Mabzoul. Ouais, ouais, je, je vois Mabzuel, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. aussi, ça va, il, il explique bien. Il, non, cool, il, il, il, est, il est gentil en plus, ça. Ouais, ouais, ouais. Il est cool, eh, ouais. il est plus gentil qu'il est bon, hein. Ouais. Eh. Bah oui, hein. Ouais, C'est sûr. <rire> <rire> non, à mon avis, tu a passé des heures aussi derrière son, son, son jeu. Moi, ouais, je t'aime, Mabzou. Moi, je, Mabzo. je l'ai passé là Sache-le, moi, je t'aime, frère. Il a pas un an, j'avais pas, pas tiré à rien Ouais. Ah, et t'as commencé là, tué. avec le confinement. Ouais, j'ai commencé avec le confinement, tu vois. J'ai acheté une Xbox et puis après, mes ah potes ils étaient sur Warzone. C'est trop bien fait, Et moi j'étais nul au début, tu vois, ouais, non, franchement. Bah, mais c'est normal, ah, tout le tout, je... tout, tout monde est mauvais je... au début. Je... Je... je joue à rien d'autre que ça, hein, pour te dire. Ah, bah ouais. Oh yeah, je peux te réanimer, en... Enfin. Ah, bah ouais, ouais. écoute. Euh, bientôt, regarde, on a un mec caché dans cette maison. Je vais. je ouais, à... vu là. Atterris sur le toit. Ouais, tout de suite. Fais gaffe qu'ils sont pas deux, hein. Alors, ah c'est. Alors, mais... c'est qu'ils sont pas deux. Mais, mais si, en fait. Mais il... dessus, alors, alors, ouais, ils me tire dessus, mais j'en ai baisé un. Hein. Donc là, si tu peux venir m'aider. Ouais. Ouais, je rentre je... dedans. Oh, bah là, c'est bon, ils sont morts, frérot. Allez, viens. Ouais. T'arrêtes, ouais, ah ouais. Regarde, t'as de la bonne arme ici. Tu ramasses ces deux armes là, elles sont au top. Derrière toi. Hop, là. Ah, nickel. Là, t'es le roi ah, du là, monde. T'en ah, as une J'ai capteur, ouais. hop, un gilet. Rends-moi un... Envoie les, les pépettes comme ça. Je vais te, je vais te garder l'argent. Comme ouais, ça, si t'arrives si à un malheur, je pourrais te réanimer. Faudrait, faudrait que t'ailles voir sur, sur, sur YouTube. Tu sais, moi, je fais des petites vidéos aussi. Vas-y, bah donne ta chaîne. Show H1. C H O W H1. C H O W H1. H1, c'est ça Ouais. Défi. Ouais, c'est bon. Je fais comment déjà pour être abonné sur le petit bouton rouge. Okay. Aider, signaler, partager. Le petit bouton rouge il est où Abonné, ah ouais. Ah bah c'est bon. T'as vu Ouais, ça y est, je t'ai rajouté là. Les gars, je sais pas comment lui, euh, lui dire. Il a pas tilté le nombre d'abonnés. A partir de là, je suis baisé. Je suis à. Euh... Là je suis.. Je suis moi et mon mensonge. Ouais, on est... ah là vas-y viens, on va prendre la cible. Vas-y, vas-y. Si jamais, vu que je l'ajoute en. Ouais. Et euh. T'as dit quoi J'ai pas entendu. Merde, c'est ma touche qui était restée allumée. J'ai pas entendu. quoi C'est jamais ah, quoi Ah, je parlais à, je parlais à côté. Excuse-moi, attends une seconde. Ah. Ouais, c'est pas grave. Cette pute, de, cette pute de touche, elle est restée, elle est restée il allumée. Va ou quoi elle est restée allumée. Ah merde, il y a un des mecs qui m'a repéré là. Allez, bâtard. Oui, c'est sérieux, oui. Ils sont là. Abandonne, frérot. Je vais aller te réanimer direct. Hein. Ouais, vas-y En plus il avait euh, une vieille mitraillette là, il est, il est tellement gentil les gars Ouais, hey, toi aussi t'as vu Ouais, moi je me... j'ai... En fait, c'est dès que je vois que le mec me repère direct Je me cache et, euh... ouais. et je me reshield. Je attends. Ouais, c'est ça, exact ouais, bien, On, essaie... On essaie de retomber dessus Ouais, ouais, ouais, vas-y C'est bizarre ce mec. Toi, hein. Comment est-ce qu'il l'a baisé d'un coup et comment est-ce que moi il m'a enchaîné Le signal Il est où Au caillou là. Ici, ici frérot. Ah, je l'ai as mais... Bien joué, tu l'as eu eh, Ouais, mon pote eh, Tu vas te calmer un peu là. Oublie pas, eh, concentre-toi, oublie pas. Si, si, eh, ouais, bah ouais. Eh, si on gagne. Je t'offre vraiment un PC, je t'offre un PC frérot Ah ouais, t'es sérieux Ouais, je suis vraiment sérieux Vas-y Allez C'est bon, je suis concentré, je te suis partout à la trace là Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer zone par zone tu vois, à l'ancienne Vas-y, j'ai pas de masque mais normal Ah ouais Ouais Viens, viens, viens, on commence à avancer Il a ton live derrière Là c'est la découverte, y'a rien Non, il a pas mon live derrière, c'est juste qu'il est sur la télé les gars C'est les haut-parleurs qu'on entend On descend non, non, non, on garde, on, surtout on garde la hauteur, c'est le plus important. Okay. Là, là, regarde, okay, on, okay. on se si on se fait tirer dessus, tu t'allonges derrière ce caillou. D'accord. Là, ce qu'on fait en gros, on sait que les gens vont pas avancer par le sud parce que, ben. Euh, il ouais, y a ils tout le monde. Là, ouais, ouais, voilà, le temps, là. exactement, donc on surveille le nord. Ouais. À, la zone avance dans deux secondes, poulet. Ouais. Allez, là, allez, y'en allez, allez, là. Shield toi, poulet. Shield. Ouais, mais tête. T'inquiète, t'inquiète. Ah, ils sont chauds les deux, là. Non, ils étaient nuls, frérot. Ah, pas aussi, t'es chaud. <rire> ouais, je suis peut-être meilleur que. Ah, les deux t'as eu, là T'as eu les deux, là Ouais, bah, je les ai fumés, gros. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Moi, à peine j'ai sorti ma tête et mon ami... Tiens, oh, avant qu'on finisse la game, je dois te dire un truc, euh, à ma poulet. Ouais. ouais. Faire une petite confession. Suis, euh, moi mon métier c'est de, de jouer aux jeux vidéo je suis, euh, sur, ouais. je suis sur la plateforme Twitch Et je, je joue en direct Et là il y a, ah ouais, y a 12 000 personnes Qui nous regardent Et la chaîne Arrête. Je te jure et la chaîne Youtube à laquelle tu t'es abonné C'est la mienne et il y a 160 000 personnes Qui sont abonnées Ah ouais bah, Franchement bien et ça veut dire qu'elle nous entend. Viens viens viens recule Tu peux me réanimer c'est bon ouais, là, Ils nous entendent et tout ils sont là ils te disent coucou Ah ouais bah passe que là bah, C'est bon, là, je vais me connecter maintenant sur Et ton live. Tu le fais sur cette chaîne YouTube que tu m'as envoyée là Ouais, ouais, ouais, exact. Mais de um, okay, toute bah, to bon façon, mais... bon. maintenant qu'on est amis, je pourrais parler avec toi par, par message privé. Tu, tu lis tes messages privés, sont si t'en écrit ouais. ouais, ou ah oh, sur euh, YouTube Non, là, sur euh, sur, euh, sur, là, sur là, sur ton jeu. Tiens, viens, suis-moi, suis-moi. Ouais, bah, oui, bah, on, on part à gauche, bah, on part à okay. gauche. Va. Ok. Vas-y, parfait. Donc il va dans le dos. Euh, on va là. De toute façon il nous reste devant, que... devant nous, devant il nous. Il reste que 4. Hein. Il résiste bien, il ah, résiste bien. Ah ah ah ah, je l'ai touché ses gilets. J'ai enlevé un gilet. T'en as eu un Ah bâtard il m'a eu moi. Allez top 1, ah, top ah, Putain de tarot il joue à l'arc pour assurer sa win. Ah il m'a eu le sniper ce Vous êtes côté hein, il est là. Hein J'ai plus de vie. Ah le bâtard. Fais gaffe, fais gaffe. Ah là là, là putain. putain, bon. Attends, Attends, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah putain. Je suis désolé frérot. Ah, franchement non, va, à à joué, ce... jouer, franchement. Est il est se bien joué. T'as joué, franchement. Franchement bien joué. Ah oh là là, je, as dis, kill, là je suis là Je vais 14, Ah ouais, bien, bien. Mec, Ah dommage, franchement. Il va me moi, C'est moi qui est nul, c'est pas toi qui est pas nul, qui, qui est pas bon. C'est moi qui est nul. Non, <rire> dis, dis, dis pas ça, frérot. Mais. Tu, tu sais. Là, regarde, dis-moi dis juste si si, si, si, si, ouais. si. si je t'envoie un, un message ici. Regarde, ouais. Est-ce que tu vois le message que je t'ai écrit je vois. Ah ouais, si je le vois, là, il est marqué ici. Parfait. Mais, mais tu sais que... quoi sais quoi Je vais t'envoyer une adresse mail tout de suite et tu vas m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse parler. Allô ouais. Allô, allô. Tu m'entends Allô. Ouais. Tu m'entends Allô, allô. Tu tu m'entends Là. Ouais, ouais. Ouais. ouais. J'ai reçu ici. Et poulet, je vais t'envoyer une adresse mail. Envoie-moi un mail à cette adresse, ouais. ok D'accord. Vas-y. Je t'embrasse. C'était un bonheur tu okay. es avec toi. Vas-y. Merci. À toi aussi. À bientôt. Allez, au revoir. C'est que le commencement d'une histoire, là. Là, c'est que le début d'une histoire. C'est... Euh, là... C'était... On a appris à se connaître. Là, j'ai son mail. On va avancer petit à petit, lui et moi. Tu, utilises, tu utilises WhatsApp, euh, Schmitt Ouais, j'ai WhatsApp, ouais. Trop Et hey, tu sais quoi ouais, Je, je, hey, je mon euh, Je t'envoie mon truc. On va, par... On va parler euh, via là. Je vais te faire un, un petit message, ok Vas-y, vas-y. Allez. Envoie-moi un petit message direct, je t'ai envoyé mon numéro. Ouais, vas-y. Sur la boîte mail tu peux l'envoyer Ouais, je te l'envoie sur la boîte mail à l'instant. Vas-y, je pars en tournoi, Karim. Je te dis à toutes. Ah, vas-y, à toutes alors.